Bonjour j'espère que vous allez bien, comme vous pouvez le voir il fait toujours très beau ici en cette, en cette fin de mois d'octobre à Tenerife. donc si vous cherchez un endroit pour passer des vacances au soleil alors qu'il fait froid chez vous, eh bien vous pouvez venir passer une semaine ici à Tenerife. c'est vraiment l'idéal pour se ressourcer. Et si vous cherchez aussi un moyen de, de gagner de l'argent en complément de vos revenus actuels et eh bien vous pouvez euh, vous mettre à apprendre le trading. Alors, euh, Beaucoup se demandent en combien de temps on peut devenir gagnant en trading. Euh, moi j'ai mis quelques années pour euh, devenir gagnant. Euh, pourquoi ben Parce que je n'avais pas trouvé euh, une formation digne de ce nom, une formation vraiment efficace. Euh, j'ai suivi des formations mais euh, malheureusement euh, les formateurs ne, ne tenaient pas à leurs promesses ou en tout cas c'était surtout beaucoup de marketing euh, ils disaient qu'il fallait, fallait apprendre longtemps euh, au moins une année plusieurs années pour apprendre le trading et euh, je suis tombé dans ce piège, donc j'étais un pigeon comme beaucoup euh, j'ai payé cher euh, des formations et c'est après que je me suis rendu compte que c'était vraiment pas euh, la solution euh, que tout ce que faisaient ces gens-là qui vendent des formations très chères, c'est de s'enrichir aux au dépens de, de pigeons et euh, malheureusement, bon, euh, on ne peut rien faire contre ce type de personnes. Donc euh, moi j'ai cherché à ce moment-là euh, des techniques vraiment efficaces puisque j'avais déjà vu euh, ce qui ne fonctionnait pas. Et j'ai cherché à ce moment-là et je me suis rendu compte euh, que c'était bien sûr le trading à court terme qui est la meilleure solution. Donc euh, dans les marchés modernes euh, qui sont euh, très volatiles, euh, qui bougent beaucoup, euh, il faut arriver à maîtriser ces euh, mouvements. Et pour cela, euh, vous ne pouvez pas ouvrir un trade le matin et le fermer le soir en vous disant euh, que ça va fonctionner. Non, ça demande quand même un peu plus euh, de techniques d'expérience. Et euh, le mieux est de trader à court terme. Ça ne veut pas dire que parfois on, on ne peut pas laisser un un trade en scalping ouvert, mais euh, croyez-en mon expérience, c'est vraiment avec le scalping que vous arriverez à faire euh, les meilleurs taux de réussite. Donc euh, si vous cherchez euh, une formation euh, de trading, si vous n'avez encore suivi aucune formation, commencez par euh, apprendre le scalping. J'ai ici euh, en haut euh, des liens vers euh, mes formations, dont une formation au scalping qui vous permettra d'apprendre non pas euh, au bout de quelques années comme, euh, comme j'ai fait, mais au bout de quelques jours vous arriverez déjà à avoir de très bons résultats comme beaucoup de mes étudiants. Donc j'ai des étudiants qui ont déjà des bons résultats le lendemain euh, d'avoir regardé les vidéos de ma formation au scalping. Après je suis là pour euh, vous aider, pour vous perfectionner si vous avez des questions bien sûr, mais euh, je peux vous confirmer. Euh, selon mon expérience et selon l'expérience de beaucoup de mes étudiants que vous pouvez apprendre très rapidement une méthode de trading efficace bien sûr après c'est l'expérience pour, pour exceller euh, dans, dans le trading et en faire peut-être euh, votre unique source de revenus pourquoi pas un jour mais euh, vous pouvez apprendre rapidement à trader à devenir un trader gagnant, ça je vous le garantis